Hello Bon je suis en fin de maladie que je n'ai pas le droit de prononcer le nom et du coup euh, j'ai un petit peu une voix de, fin de maladie. Vous savez que je publie de moins en moins de vidéos sur YouTube. Alors les derniers c'était les vlogs à Mayore. Quand on en parle, que dans quelques jours c'est mon anniversaire et que je suis 27 ans avec cette tête de gosse là. Meilleur anniversaire de ma vie, moi. En gros, euh, pour les vlogs de Mayore, j'ai donc fait un concours où il y a euh, la montre à gagner, c'est la Xiaomi 5, plus de la papeterie et tout, juste pour vous remercier pour tous ceux qui ont suivi les vlogs. Du coup, c'est ici. J'espère que vous avez bien noté les petits codes dans le vlog et si vous n'avez pas vu les vlogs, donc voilà. Et si jamais je manque trop à ta vie, là tu te dis ouais c'est vrai, je la suis sur Instagram. Tu as raison. On parle écologie, animaux, amour, psycho et plein d'autres. Un sujet trop cool. Pourquoi? Pourquoi t'es es toujours pas mille est une chose entraînant une autre, c'est que euh, je préfère publier de la qualité que de la quantité. Du coup, voilà. Bon, je pense que tu le sais, mais je suis une très très très très grande euh, passionnée euh, des animaux en tout genre, notamment surtout les félins, les singes, les fourmis, bon c'est les insectes. Bref, j'ai une passion pour animaux et insectes depuis que je suis gamine, et euh, ça faisait longtemps que je voulais faire euh, plus de vidéos sur le sujet. Et après moult et moult recherches, j'ai découvert le parc animalier des Pyrénées. En fait, j'ai redécouvert le parc animalier des Pyrénées parce que c'est là-bas euh, que j'ai vu mes premières marmottes quand j'étais euh, moi-même pe un petit marmot là. Et du coup, j'ai décidé de les contacter pour leur proposer de faire un projet parce que euh, là-bas, ils proposent des formations, enfin des formations, des activités. Ils sont donc soigneurs d'animaux euh, pendant une matinée. Sauf que, évidemment, le souci ou le non-souci de la nature, la petite marmotte, hiberne et c'est très compliqué d'aller filmer des animaux quand ils dorment. Donc, euh, entre l'hibernation, puis cette maladie qui nous a euh, tous cassé... Voilà. Le projet s'est décalé, s'est décalé, et moi je l'attendais vraiment comme une gosse, fallait que je le fasse. En premier, on a rendu visite avec Anthony aux oiseaux et aux singes. Alors Anthony, c'est un passionné, il connaît tous ces animaux par cœur, et on n'avait qu'une seule règle, et ça pendant tout le parc. Faut surtout pas les toucher, ils vont prendre ça comme une agression, ils vont partir, ils vont pas revenir, ce serait dommage. Dans ce parc, il y a une variété impressionnante d'oiseaux. Allant de la mouette, au Flamant rose, au pélican frisé, au gora de Victoria au Ara, ou encore mon fave de fave le plus mimes de tous, euh, la sterninka, et encore plein plein d'autres. Vous tendez le bras un peu comme la statue de la liberté, et avant vous le prendre directement dans la main. Le seul qui mange à la main ça va être vraiment les sterninka et la mouette. D'accord. Et là ce que je suis en train de donner aux oiseaux c'est juste des friandises, ils ont à manger toute la journée évidemment, et ils se régalent. Animaliers des Pyrénées, il y a aussi des loutres géantes, alors elles font environ 1m80 et 30 kg. Ce sont des animaux rares car en captivité elles sont très très dangereuses. Cependant, elles sont en voie d'extinction et la population s'est éteinte en Argentine et en Uruguay. Et il est donc très important de les étudier et de les préserver. Elles sont carnivores et font partie des plus grands prédateurs d'Amérique du Sud, à l'instar d'emblématiques félins comme le puma ou le jaguar. Elles doivent atteindre un quota quotidien d'environ 4 kg de chair fraîche, même si elles restent principalement piscivores. C'est court Oh mais je craque Ça ouais. directement, et là du coup ça plaisait pas que... ça habite ouais Voilà, donc là vous avez un couple Même il y a eu plusieurs accouplements. là on a de voir si elle est gestante, mais ça marche super bien en ouais. Ah mais c'est bien ça voilà ouais, peut-être qu'on aura des petits... Ça fait quoi cette journée Une loutre alors enfin hein ouais. La loutre géante est la plus dangereuse du parc avec les ours, les soigneurs ne rentrent jamais dans l'enclos, puisqu'elles protège leur territoire, ce qui est tout à fait normal. Il y a aussi d'autres espèces de loutres un peu plus petites qui font partie de la famille des Mustélidés, qui comprend aussi le putois, la fouine, vison et martre. Mais la loutre géante est la seule représentante du groupe Pteronura. Il s'agirait d'une allusion à une de ses particularités morphologiques, sa queue aplatie et arrondie à son extrémité. Cette forme particulière est un atout dans l'eau puisqu'elle permet à l'animal de se propulser avec puissance et de se diriger. Les autres loutres ont quant à elle une queue qui s'affine à leur bout. Encore une fois, un animal incroyable. Ensuite, passons à un de mes faves, le singe. J'adore cet animal. Donc nous en fait ici on fait trois repas par jour au singes. Le matin on leur fait un cake à la banane. Le midi ça va être des fruits légumes et le soir ça va être encore un peu de légumes, une protéine, une friandise. Ça va être des insectes, du poulet, de la viande, des croquettes, des œufs, des choses comme ça. On les salineries là qui sont. On dirait un des Là il faut essayer d'avoir 22 grammes. Après 110 grammes. Je me suis lancée à mon tour dans la pesée et le découpage de leur nourriture. Il y a encore une fois des règles très strictes puisque l'animal vient chercher la nourriture mais interdiction de le toucher. C'est très dangereux et Anthony a mis énormément de temps et de savoir pour gagner leur confiance et du coup c'est primordial de respecter cela. Bon, sauf eux, voici les petits voleurs, c'est des saïmaïri communs ou encore singes écureuils. Ils sont très actifs et très très très curieux. Mais encore une fois, interdiction de les toucher, en tout cas de nous les toucher. Quand on a fini de les nourrir, on pose la mangeoire dans leur enclos et les plus timides viennent se servir à tour de rôle pour eux aussi s'alimenter. Je veux faire un tout petit arrêt sur ce petit singe noir qui m'a beaucoup impressionné, en fait c'est le tamarin main-rousse. Je ne sais pas si vous voyez, mais accroché sur son dos, il y a un tout petit bébé wistiti argenté. Le tamarin main-rousse s'occupe du petit wistiti comme si c'était sa nourrice. En fait, ils vivent en sympatrie, c'est-à-dire que les deux espèces cohabitent sur le même territoire sans s'hybrider. Ces associations ont pour but de réduire les effets de la prédation, même si ici ils ne risquent pas grand-chose. Bon, avant de continuer la suite des aventures de cette matinée, j'espère que cette première petite partie vous a plu, j'ai décidé de répondre à une question que vous allez sûrement me poser et du coup de l'anticiper, c'est pourquoi j'ai décidé de mettre en avant un parc animalier où des animaux sont donc enfermés dans des structures où des gens payent pour venir voir. Ainsi de suite, vous connaissez les questionnements qu'il y a sur nombreux parcs animaliers. Alors évidemment, comme tout passionné, quand j'utilise le mot passionné des animaux, c'est pas genre le mot passionné à la légère. Je suis une très très grande passionnée des animaux. Il y a mon côté préserver la biodiversité faire de la recherche analyser etc qui rentre en compte évidemment puisque c'est grâce à tout ça qu'on peut savoir un peu plus sur comment vivent les animaux analyser leur comportement enfin bref c'est un côté très très intéressant que j'ai pris en psycho en plus et de l'autre côté il y a mon côté euh, qui dit bah, les animaux seraient plus heureux dans la nature c'est même un questionnement que j'ai à propos de mon chat est ce que c'était une bonne idée de prendre un chat en appartement est ce que finalement mon chat serait pas plus heureux dehors est ce que c'est bien de le garder enfermé etc est ce que c'est mieux de garder son chat en sachant qu'il va vivre ou est ce que c'est mieux de lui dire vite à vie dehors en sachant qu'il y a une chance qu'il se fasse écraser et du coup on se retrouve face à ce dilemme et notamment avec les parcs animaliers de savoir est- ce que vaut mieux les garder avec nous et les protéger les analyser etc ou les mettre dehors et les laisser globalement mourir pour la plupart et pas forcément tous mais beaucoup d'animaux qui sont dans ce parc sont évidemment en voie d'extinction. Ce genre de parc vit grâce en fait finalement à nous spectateurs parce qu'on paye une place et cette place ça sert évidemment à occuper des animaux, nourrir les animaux, engager des soigneurs, engager les vétérinaires etc. Il y a euh, tout un espace dont où les personnes peuvent venir faire des dons etc. et il y a le petit côté parrainage où vous pouvez parrainer un animal. Ça marche plutôt bien parce que c'est comme si tu avais ton petit animal à toi genre tu ne touches pas hein, mais tu as des nouvelles à l'année etc. Et ça c'est cool. S'il n'y avait pas ce petit côté donc visiteur qui me dérange assez de devoir aller voir les animaux, etc., etc., le parc ne pourrait tout simplement pas vivre et c'est grâce à tout ça que euh, le parc peut vivre et continuer à faire son activité. C'est très compliqué. Il y a un espace dans le parc qui est réservé aux faucons, alors faut savoir que les faucons euh, qu'ils ont récupérés, c'est des faucons qui ne peuvent plus voler. C'est à dire que si on y met dans la nature, ils meurent et euh, au final, ils ont fait un endroit où il y a plein de faucons et du coup, ils récupèrent tous les faucons qui ne peuvent pas voler. Il fait euh, bah, pas une volière puisqu'il va pas s'en aller très loin, le petit faucon, mais voilà, il y a un endroit où il y a des faucons qui sont recueillis pour pour qu'ils puissent continuer de vivre. Je sais qu'il y a eu l'intégration de deux pandas roux, là encore une fois je vous expliquerai plus tard dans la vidéo comment ça se passe pour avoir l'intégration d'animaux dans le parc. Ils essayent de mettre en place des activités, faire en sorte que les animaux ne s'ennuient pas et que ce soit Anthony ou Benjamin, j'ai vraiment été très très impressionnée parce que c'est des gens qui sont mais plus que passionnés, Enfin, c'est des gens qui connaissent tous les animaux par cœur. c'est leur travail et ils le font très bien. C'est bien de savoir quand même tout ce qu'ils mettent en place et que c'est pas n'importe qui qui va s'occuper de ces petites bêtes et que c'est vraiment des gens qui savent très bien le faire. C'était genre juste dingue, c'était pas juste voir des animaux, c'était apprendre des choses sur les animaux en plus de les nourrir. Il y a un peu le côté un peu mignon quoi, mais j'ai vraiment appris beaucoup de choses dans, dans cette journée. Et le but avant tout de ce parc, et c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler sur ma chaîne YouTube et même de vous inviter à vous y rendre si jamais vous en avez l'occasion, c'est la sauvegarde des espèces et j'ai pas du tout été déçue. Euh... Du coup dans la deuxième partie de la matinée, nous avons été accompagnés de Benjamin qui est quant à lui responsable du secteur mammifère. Dans le parc, en tout, il y a quatre soigneurs, plus les stagiaires qui sont prêts à porter main forte et à être formés tout au long de l'année. Ah mais là-haut, il dort avec oui. la bouche ouverte tout à Nocturnes ces animaux-là. Par exemple, c'est typiquement un genre de comportement, je sais que mon couple adulte, le mâle en l'occurrence qui est très gourmand, va venir manger quand je jette les croquettes. Euh, y compris la journée. La femelle un peu moins et les enfants jamais, ouais, ouais. ça ne m'inquiète pas de ne pas les voir, c'est normal. Du coup pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que le jeudi il y a l'animal du jour et je l'avais fait sur la marmotte puisque c'est un petit peu la mascotte du parc et c'est un petit peu le premier animal que je me souviens avoir vu ici. A savoir c'est que la marmotte hiberne pendant 5 mois et demi. En automne en fait elle mange énormément pour constituer les réserves de graisse qui lui permettront de survivre pendant l'hibernation. Et pour ne pas brûler ses réserves trop vite pendant l'hibernation, elle vit au ralenti. Sa température corporelle chute à 7 degrés et son cœur ralentit aux alentours de 4 à 5 pulsations par minute. Et elle se réveille environ toutes les 4 semaines pour faire ses besoins. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes nourrissent les marmottes qu'ils croisent dans les montagnes ou dans leur milieu naturel. Le problème qui se pose, c'est qu'ils ne leur donnent pas en fait, les aliments adaptés à l'hibernation. Et ces mauvaises graisses brûlent trop vite pendant l'hiver et du coup euh, les marmottes se retrouvent à avoir faim trop tôt et à se réveiller trop tôt, à sortir de l'hibernation pendant qu'il fait encore trop froid et du coup euh, à mourir. Du coup il faut éviter de nourrir tous les animaux que vous pouvez croiser euh, dans leur milieu naturel parce que ça risque de leur coûter cher. Ensuite, il nous a parlé du lynx, de la martre, des mangoustes et beaucoup des ours qui est, même s'il y a beaucoup de débats sur le sujet, un animal emblématique des Pyrénées. Le souci de cet animal, c'est qu'il est considéré comme très dangereux et qu'il mange beaucoup et se retrouve à attaquer les troupeaux. Il a donc été énormément chassé par l'homme et aujourd'hui il se fait de plus en plus rare. Du coup dans le parc ils ont trois ours, ce sont des frères et sœurs. Alors il y a le mâle qui s'appelle hindou et les deux femelles Misha et Trona. Et l'important est de veiller vraiment à ce que les ours ne s'ennuient pas et soient assez stimulés au cours de la journée. Par exemple pour les stimuler, ils cachent leur nourriture, les friandises et ils se relaient à tour de rôle toute la journée pour pouvoir faire ça. C'est très important de ne pas mettre tout d'un coup et de le faire plusieurs fois par jour, car sinon la nourriture prendrait la chaleur et les ours s'ennuieraient très très rapidement. Bon, après ça, ce fut le temps du kiff, puisqu'on est allé nourrir les pandarous, euh, le plus cute de la terre, et évidemment, qui dit cute, dit compliqué pour lui. Entre les braconnages, destruction de leur habitat naturel, réchauffement climatique et maladie, les pandarous sont gravement menacés. C'est un animal très lent, est très doux dans ses mouvements puisqu'en fait il mange que, quasiment que du bambou ce qui fait qu'il doit préserver son énergie il faut faire très attention de ne pas les brusquer du coup voici Covid, c'est le mal qu'ils ont eu pendant la pandémie j'avais vraiment juste une envie c'était de lui frotter sa petite tête mais à ce qu'il peut, les pandarous se défendent plutôt bien mais après ça reste surtout dangereux pour la reproduction puisque celui-ci pourrait se faire renier par Madame Bao qui est du coup la femelle pandarou du coup, ils vivent en cohabitation avec des loutres. Non, on les touche pas, mais j'ai vraiment adoré ce petit moment. Il faut savoir que quasiment tous les animaux présents dans les parcs sont nés en captivité. Les parcs européens, membres de la prestigieuse EAZA, qui est donc l'association européenne des eaux et des aquariums, se mettent en relation afin de répondre aux besoins de chaque structure en fonction des dons, échanges, etc. Le but étant évidemment d'assurer une meilleure coopération entre les zoos et de préserver les espèces animales. Alors les espèces les plus menacées font vraiment l'objet d'un programme européen d'élevage appelé communément EEP. Euh, C'est pour ça que je vous en parle en même temps que les pandarous, évidemment. Et l'objectif principal est donc la sauvegarde d'une espèce animale. Et ce programme est très important aujourd'hui et montre à quel point le rôle des parcs zoologiques en fait a évolué. Et pour participer à un EEP, du coup le zoo doit se mettre en relation avec le coordinateur européen de l'espèce, c'est-à-dire là par exemple ils ont dû se mettre en relation avec le coordinateur européen du pandarou et en faire une demande, donc il faut faire un dossier pour prouver qu'on peut avoir l'animal en question. Et c'est lui qui recense tous les individus en captivité et crée en gros un studbook, qui est donc un registre. Il peut ainsi réaliser des analyses génétiques et démographiques pour ensuite donner ses recommandations en termes d'élevage, de gestion et de recherche. Ça peut mordre ça un peu plus Oui, ça, ça peut mordre. Et aujourd'hui, du coup, les parcs ont trois missions euh, principales, donc la pédagogie, la conservation et la recherche. Et le parc animalier des Pyrénées est membre du coup de... Oh, c'est dur tous ces mots. Du coup, le parc animalier des Pyrénées est membre de euh, l'EAZA et de l'AFPDZ, du coup, qui est l'Association Française des Parcs Zoologiques. Et ils accueillent dans leur structure euh, pas moins de 22 espèces euh, faisant l'objet d'un programme d'élevage européen euh, dont la loutre géante, le pandarou, les makikatas, les moines et ainsi de suite. Bref, nous avons donc continué à nourrir plein d'autres bêtes, aussi mimes vraiment les unes que les autres et en apprendre encore plus sur chacune d'elles, notamment le suricate qui a vraiment une alimentation de petits chats. Euh, Il mange des croquettes et juste écoutez ce petit bruit là il y en a toujours un qui reste sur ses deux pattes arrière à guetter euh, en cas d'une éventuelle attaque aérienne. Euh, c'est vraiment très marrant à voir. Du coup globalement c'est ce qu'on a fait de la matinée, apprendre, découvrir, nourrir, être émerveillé. Et j'ai vraiment passé une journée magique, on a rencontré des gens vraiment géniaux et je suis vraiment ravie d'avoir travaillé sur ce projet. J'espère que vous aurez appris plein de choses aussi à travers cette vidéo. Les animaux sont vraiment des êtres vivants que je trouve incroyables, on a tellement à apprendre d'eux et c'est avec émotion que je me tais. Et je vous laisse avec des jolies images que bah, Guillaume a filmées.